Bonjour mes petits oiseaux d'amour, mes investigations continuent, j'espère que vous allez tous tous bien et je remercie tous les nouveaux venus, soyez tous les bienvenus donc euh... Oui, concernant, vous savez il y a quelques vidéos d'ici, communiquées plutôt puisque ce sont plutôt des communiqués que des vidéos que je, que je partage avec vous. Euh, J'avais parlé d'une race dans une galaxie jumelle voisine qui prélève certains d'entre nous et font des expériences, etc. Et se répliquent d'un corps à l'autre, fabriquent des corps, qu'il y a des, des, des pouponnières entières, des vaisseaux immenses avec des pouponnières de corps adultes qui sont là en attente, qui sont des clones, etc. Et ceci est pour perpétuer, euh, les perpétuer eux-mêmes, parce que c'est le seul moyen qu'ils ont de euh, de faire face à la mort de leur corps physique, voilà, disons, dégradation de leur code ADN, puisqu'ils ne savent pas se reproduire. Euh, et que je, je vous disais que c'était vraiment la pire des choses pour une âme, c'était justement que d'être, dès le départ, servir d'esclave à un hôte euh, qui prend possession totale de son corps, de son esprit, de son âme, alors qu'il est totalement pur, totalement sans défense. Ça doit être, euh, je sais pas, ça c'est un, un enfer, je trouve, euh, extrême, extrême que je souhaite à personne. Et vous voyez, euh, une femme et un homme ici, euh, mammifère, donc, hein euh, un être humain, une femme, elle, elle crée dans son ventre des ovules. En fait, ce sont des répliques d'elle-même. Tout le monde comprend bien cela. Ce sont des répliques naturelles, parfaitement fidèle et, et pur, complètement pur. Et de la même manière, euh, l'homme, le, le, le paraître masculin, euh, humain, et eh bien lui, il va fabriquer des spermatozoïdes. Et ce sont des répliques de lui-même fidèle et pur aussi pur et fidèle que possible à chaque instant mais vous voyez il y a cette petite euh, entropie qu'il y a partout à chaque instant entre euh, cette euh, expression du bain-mère dans, dans, dans cette partie-ci de la création qui est celle de l'incarnation entre les polarités il y a toujours toujours une légère différence voilà partout, à toutes les échelles. Et vous voyez, là, les spermatozoïdes et les ovules, eh bien, ce sont des créations intégrales, naturelles. Et il y a donc des races, et justement, c'est l'objet de cette communication. C'est tout à fait confirmé qu'il y a euh, parmi... Euh, euh, la galaxie Andromède une race qui agit ainsi et qui prélève qui prélève parmi nous de quoi euh, euh, comment dire euh, agrémenter alimenter leur euh, pouponnière et, et leur euh, artificielle survie Vous voyez quel que soit l'avancement technologique et les déploiements et les compréhensions du mental et de l'intelligence concernant ce qui est et de mimer ce que ce, ce qu'est naturellement ce qui est parce qu'on n'a pas, pas ce qui permet de créer parce qu'on n'a pas d'âme. Et quelle que soit la dimension d'où l'on vient, et quelle que soit sa capacité, sa longévité, ses caractéristiques de longévité, l'expression de la technologisation de la vie, du vivant, du contrôle du vivant, est l'expression de soit de ne pas avoir d'âme, soit euh, d'être euh, totalement ignorant de qui l'on est lorsque l'on a une âme. Parce que mes investigations continuant, j'ai appris que oui, même si certains, une majorité d'entre nous sur Terre avons une âme, parce que nous sommes beaucoup plus nombreux à avoir une âme que ceux qui n'en ont pas, et, euh, et ou d'autres races aussi qui existent et cohabitent d'une certaine manière avec nous sur cette planète. Euh... Car il est nécessaire, puisque c'est en relation non pas seulement avec le champ électromagnétique, puisque quoi qu'il existe, me semble-t-il, à moins que ça ne vienne du néant, un champ électromagnétique, qui s'exprime avec cette, cette polarisation hein, que j'affirmais que qui existe à toutes les échelles, et selon cet axe en haut, en bas, devant, derrière, gauche, droite, si on veut mettre un axe à quelque chose, et qui forme un cube au centre. Et donc, tout, tout ce qui est euh, sous, sous cette côté-ci de la création euh, du bain-mer, donc ce qu'elle exprime hein, et qui s'incarne, eh bien tout, tout ce peut à une certaine échelle se réduire à des cubes énergétiques, faits de lignes énergétiques. bien, on y reviendra. C'est pas l'objet ici. Donc, je parlais de cette duplication naturelle ou duplication artificielle, et vous voyez que même avec leur technologie, ils ont besoin de prélever sur et, du vivant, et pas n'importe lequel vivant, Puisque, euh, étant donné que je continuais mes investigations, j'ai posé la question, j'ai demandé, puisque je n'en ai pas eu le souvenir directement, est-ce que j'ai fait l'objet, à un moment donné, d'un enlèvement euh, physique Est-ce qu'on m'a adductée Et la réponse a été vive et très claire, c'était oui. Ok, pas rassurant déjà, parce que j'ai aucun souvenir. Euh... Et ensuite, j'ai demandé « Est-ce qu'ils m'ont prélevé des ovaires ?» Et là, la réponse a été vive aussi. Elle a été oui. Ok. Et j'ai demandé à quel moment c'était arrivé. Et on m'a dit que c'était à l'adolescence. En cherchant, hein, à force de poser des questions. À l'adolescence. Et j'ai demandé si ça s'était reproduit de nouveau. On m'a dit non. Juste une fois. Voilà. Et s'ils avaient fait autre chose sur moi euh... Oui, des implants, mais ça, voilà, c'est déjà des choses dont j'avais l'habitude de me défaire, mais comme ils vous réimplantent régulièrement, voilà, c'est un travail, euh, une attention euh, à renouveler, euh, voilà, etc. Euh, mais voilà, on apprend en faisant petit à petit, hein, voilà, et ça, et, et ça fait qu'on on en apprend de plus en plus, et qu'on apprend de mieux en mieux à, à les détecter, à les... Euh, à neutraliser leur, euh, euh, leurs intentions et leur matériel et leur technologie, etc. Voilà. Et, et donc, euh, chaque fois qu'on se relève, on se relève plus fort et avec un amour plus puissant et, il peut, et, et, et ils peuvent de moins en moins intervenir et euh, ils sont de plus en plus facilement pris sur le fait, etc., démasqués beaucoup plus vite, etc. Ça, c'est tout le travail de l'alignement parce que euh, ce grand alignement christique, donc euh, pour ceux que ça intéresse, sur lequel je vous invite à me rejoindre, euh, permet justement tout cela grâce à euh, une nouvelle façon d'être et de pratiquer son être là. Voilà. Euh, donc, euh, en faisant ce chemin de remémorisation, puisque de nouveau mon esprit souhaitait euh, se rappeler, mais pas tout. Hein, je suis pas allée trop loin hein, parce que c'est quand même c'est quand même assez costaud à avaler déjà. vous Voyez quand ça l'information arrive déjà depuis six mois, c'est super costaud. Alors bon, <rire> je vais à mon rythme, hein, au rythme où je peux, voilà. Hein, et selon euh, l'ordre des choses aussi, voilà, je je force rien. Euh, je ne suis pas du tout maso ou quoi que ce soit, d'accord euh, mes demandes et mes recherches s'en tiennent jusqu'ici à ce que j'estime être euh, le nécessaire je sens une nécessité voilà. quand je pose une question quand je, je suis inspirée de poser une question et, et jusqu'où je vais euh, dans la réponse et, et euh, voilà et donc euh, tout ça pour vous dire que euh, pour vous présenter euh, les, les, les responsables au premier degré de tout ce qui se passe ici, de l'influence et de la technologie qui sont sur la Lune et de, de, de cette euh, euh, très grande euh, comment dire, euh, capacité à, à, à, à, à agir directement sur notre champ électromagnétique euh, à différents niveaux. Euh, eh bien, euh, parce que je me suis donc souvenue avoir déjà dans, au cours de mon alignement, je n'avais pas pris note de ça dans mon journal, parce que je n'ai pas toujours pensé à tout noter, et je sais qu'il y avait des événements importants. Euh, qui est arrivé et, et voilà c'est pour ça que je vous recommande à tous de prendre papier crayon et de toujours noter chaque fois qu'il vous arrive quelque chose même si vous y croyez pas vous notez vous, faites, vous prenez le jour, la date l'heure et vous faites un croquis et vous prenez toutes les petites notes possibles et imaginables qui vous permettront ultérieurement même quand vous vous, sou vous en souviendrez plus et eh bien de euh, de vous réaligner à ce moment là et de le revivre avec votre âme et grâce à votre alignement en toute sincérité puisqu'on peut voyager dans le temps et dans le de façon tout à fait authentique d'accord donc euh, et c'est là que vous savez que euh, c'est du vécu que c'est du vrai ou que c'est du fake etc voilà tout ça c'est du travail c'est de l'investissement je vous assure ce que je vous invite à faire voilà mais c'est vrai ça ça fonctionne hein, euh, et, on, et, et, et voilà bon donc c'était pour vous dire que je me souvenais je me souvenais et donc je me souvenais et, et, et mon âme me répondait à, à, à certaines questions en me faisant vivre des, des, des, des choses. Donc, euh, tout ce qui est de plus authentique, hein, toutes les preuves qu'on nous demande ici et là euh, sont vraiment toutes, euh, vraiment falsifiables, tandis que les preuves de l'âme elles sont difficilement faciles, falsifiables. et comme en effet notre âme s'exprime selon un champ électromagnétique eh bien euh, ceux dont je vais vous parler ont justement une technologie qui leur permet euh, d'imprimer lorsqu'ils sont euh, cibles, alors soit pour un, une planète entière <rire> euh, soit euh, pour quelques individus dans quelques situations bien précises ils se mettent euh, sur vous, sur votre âme à lire votre fréquence particulière, ils la décryptent parfaitement, euh, plus ou parfaitement, et en tout, mais en tout cas ce qu'ils savent faire, c'est vous y imprimer certaines choses, c'est-à-dire qu'ils entendent ce que vous dites, oui ça, vous, vous saurez aussi que dans la, le grand alignement christique, ça fait partie de ce dont l'âme est capable, et quand euh, une personne, euh, c'est-à-dire me croise et qu'elle émet une pensée qui prend la forme de paroles, euh, même en elle-même, même si elle ne les exprime pas, mon âme à moi et me les traduit parfaitement en temps réel et j'entends parfaitement mot pour mot ce que l'autre pense. <rire> sur quelque sujet que ce soit voilà, donc ça c'est euh, ça c'est une des, des, des... ça c'est un des trésors, euh, bon pas toujours hein, c'est pas toujours très agréable d'entendre ce que les autres pensent, hein, et qu'ils ne diront jamais bien entendu <rire> et d'où aussi euh, euh, euh, euh, la l'attention à ce qui se passe dans notre esprit, d'accord Parce que ce qui se passe dans l'esprit est vrai, c'est la graine, c'est d'abord là que les choses se passent, c'est là si on veut. Euh, pas que tout se passe, non, parce que ça se passe aussi dans le corps, d'accord Ça se passe aussi dans l'âme, et c'est bon qu'on apprenne à le comprendre, à le connaître et à prendre possession petit à petit, à apprendre à, à, à tellement bien se connaître qu'on va apprendre à être vraiment le seul capitaine à bord de notre vaisseau en propre d'amour et de lumière, voilà. Donc ces êtres dont je souhaite vous parler et qui se cachent derrière les petits gris, qui sont en effet pas eux-mêmes, puisque ce sont euh, derrière les petits gris qui les ont fabriqués, parce que euh, ce sont des êtres qui leur ressemblent mais qui sont beaucoup plus grands et qui n'ont pas cette couleur de peau, euh, dont, dont, dont leur peau est, est euh, en effet euh, plutôt écailleuse et euh, plutôt foncé, d'accord, euh, gris anthracite euh, euh, avec peut-être des, des, des reflets bleutés, euh, voilà. Donc sombre, sombre euh, et euh, éventuellement au plus clair gris anthracite. Ils ont en effet des membres très fins. Euh, leur tête euh, n'est pas très allongée. Ils n'ont pas de de cheveux. Euh, pas vraiment d'oreilles non plus, euh, des yeux en effet plus grands que les nôtres, mais pas si grands qu'on les montre, ça c'est faux. Euh... Euh, en tout cas parce que je les ai rencontrés moi directement dans leur dimension à un moment donné de mon aligne, de mon alignement j'étais parfaitement compatible avec là où ils se trouvent et donc j'étais directement en contact avec eux parce que eux étaient intéressés de me rencontrer tout simplement voilà et de voir à quoi je ressemble etc voyez de me jauger hmm. ha. parce qu'en fait c'est eux qui absolument euh, manigancent tout, qui ont pris possession de la euh, direction des opérations. C'est eux qui jouent aux grands échecs, donc, hein, euh, par rapport aussi à toutes les autres races, que ce soit la race vampire euh, qui nous dirige, qui est infiltrée hein, dans nos gouvernements, euh, parmi nos gouvernants et parmi les institutions mondiales. Oui, oui il y a des bons hein, partout, on est absolument d'accord. Mais ceux-là aussi sont là, précisément, hein, euh, en haut, derrière les banques, etc. bah oui euh, et, et toutes les grandes multinationales, euh, voilà. Et, et, et en tout cas, euh, euh, nombreux à ces niveaux-là sont directement liés en contrat euh, volontaire avec tout cela et il y a aussi d'autres races euh, qui vivent de l'autre côté de l'hémisphère, d'accord, qui sont euh, tous de mèche, et qui sont plus ou moins de forme humanoïde, etc., et qui ont euh, différentes caractéristiques. Mais, donc, au-dessus de tout ça, eh bien, euh, et en effet, les petits gris, qui eux sont des hybrides, nécessairement, pour pouvoir être dans la 3D, il leur faut euh, faire des manipulations génétiques, eux n'ont accès qu'à la 4D, voilà, euh, tout simplement. Et ils n'ont pas d'âme et euh, euh, ils sont nettement plus grands donc hein, que les petits gris, rien à voir, euh, plus secs, d'accord, plus euh, euh, plus genre euh, rien à foutre, on est sur les nerfs, il n'y a pas de cœur, il n'y a, y a aucun cœur avec eux, euh, c'est des, des esprits euh, qui sont en permanence dans euh, la surveillance, le contrôle, euh, l'urgence, euh, euh, les manipulations de toutes sortes, ils en ont rien à faire, euh, ça, du moment que ça les arrange, des conséquences que ça a pour nous euh, d'avoir euh, mis entre eux et nous euh, des races euh, qui sont de véritables vampires, euh, ni de négocier avec d'autres races qui, elles aussi, se servissent, qui ne sont même pas de notre galaxie. Enfin voilà, euh, c'est vraiment, on est dans l'alliance du pire avec le pire, et euh, je pourrais faire un petit euh, diagramme de ces différentes races. Donc sachez que les gris, eux, sont originaires du Soleil, précisément qui se trouve de l'autre côté de l'hémisphère, dans l'hémisphère sud, c'est le Soleil de l'hémisphère sud. Euh, qu'ils ne se reproduisent plus non plus, euh, qu'ils n'ont pas une espérance de vie de plus de 1000 ans, et qu'ils savent qu'avec ce qui va nous euh, arriver, qui sont conséquences aussi des, de leurs actes passés, hein, c'est euh, leur propre karma qu'ils vont se prendre dans la gueule, euh, mais nous, on est là au milieu, donc c'est pas cool. Donc, plus on est informé, mieux c'est. Et plus on va pouvoir se protéger, être réactif, avoir ce qu'il faut et pouvoir aller là où il faut, etc. Avoir les bons réflexes, sans s'énerver, sans paniquer, sans prendre des vessies pour des lanternes, etc. D'accord Voilà. C'est ça qui importe. Moi, je me fiche, mais je vous dis, mais royalement, hein, soyons très clairs, de tout ce qu'on peut penser de moi, alors, <rire> j'en ai rien à foutre Et, et euh, euh, bon, ne nous étalons pas là-dessus. Euh, euh, je préfère être discréditée, d'accord De tout ce que j'ai pu dire, évidemment, évidemment. Hein. Et je vous le dis d'ailleurs, plus nombreux seront ceux qui se mettront dans le grand alignement, ou en tout cas qui, euh, comment dire, euh, feront des demandes dans leur cœur, qui sont des demandes de... de, de, de euh, de protection, de de, de, de blanchiment, de ah, parce qui ont quand même la conscience que voilà euh, quand on que les choses sont un peu élémentaires quand même jusqu'à un certain niveau hein quand on génère le bien et eh ben euh, c'est normal que le bien s'aimante, même si on sait qu'il y a d'autres choses mais on l'explique maintenant pourquoi il y a d'autres choses euh, qui viennent interférer et nous empêcher que ça fonctionne bien tout ça hein euh... Et que quand on génère le mal, eh ben, euh, on attire généralement le mal et parfois même un peu plus fort. Voilà. Donc c'est simple de comprendre qu'il est utile de blanchir son âme. Pour la blanchir, la, la seule manière, c'est de demander pardon. Voilà. Pff, je demande pardon plus sincèrement de mon cœur, même pour une chose que vous savez pas avoir commise. C'est la seule manière de blanchir son âme. Voilà. C'est un à bas Moi, je demande même pas qu'on suive comme dans, dans le grand alignement christique. C'est un véritable engagement. Ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande de la persévérance. Il n'y a rien qui viendra tout cru, je fais aucune promesse de miracle, de machin, de ça, je ne suis pas un gourou, d'accord? Je fais partie d'aucune secte, d'aucun groupe, de... rien. Je suis là pour témoigner, pour partager avec vous ce que j'ai fait, ce que je fais, ce que je reçois. Et prennent ce qui veut, qui veut quoi. Voilà, je, je reviens sur euh, ces grands gris. Euh, donc c'est eux qui tirent les ficelles, ok? Euh, et il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Et déjà pour commencer. Euh, tous ceux qui ont euh, demandé euh, le souffle bouclier eh bien euh, je leur rappelle et je leur dis un petit mot de tout mon cœur merci déjà, on est frères et sœurs là, guerriers du cœur et ceci, ce souffle bouclier peut vous aider à tout moment euh, pour vous débarrasser de l'emprise de ces choses-là et de ces êtres et de leur technologie et aussi de, le, de leur sous -fifre. Hein, ça peut vraiment vous guider, euh, euh, vous protéger, vous maintenir complètement blanc, vous et ceux que vous aimez et votre habitat et, et là où vous allez si vous êtes nomade, etc. Voilà, pour vous mener sur les meilleurs chemins vers les meilleures personnes et surtout, surtout de couper court avec tout ça. Et le, la cerise sur le gâteau, c'est ça, j'en parlerai un peu plus, mais pour tous ceux qui vont se lever, et je demande maintenant aux guerriers du cœur de se réveiller et de se lever dans le cœur, par le cœur et pour le cœur, et de me demander ce souffle guerrier, ce souffle bouclier justement, hein, qui est une posture euh, simple maintenant que je commence à maîtriser euh, et que euh, euh, euh, comment qui vous permet de relayer euh, l'énergie. La, la, pur de la source, notre Père de toutes les bénédictions, d'accord euh, Qui n'a pas de nom et qui ne se fait pas appeler Dieu, ok Et qui nous laisse libre et qui nous offre tout pour euh, qu'on s'en sorte le mieux possible, le plus nombreux possible et le plus vite possible. Alors voilà, de relayer cette source-là immédiatement, parce que nous sommes les enfants directs de cette source, Okay. Donc elle passe aussi par nous, et cela, ce souffle-là bouclier, il vous apprend à la fois de relayer cela, ça blanchit votre esprit, ça blanchit votre âme, et donc aussi votre corps, ça peut vous faire que le meilleur bien déjà, pour vous-même, mais ne le faites pas pour vous parce que ça, ça ne marche que si vous le faites vraiment pour la multitude, pour tous et partout. Et aussi souvent que possible, dans la sincérité, je veux dire en tout cas, de la profondeur de votre cœur. C'est ainsi que ça fonctionne, ce souffle bouclier. Et cette deuxième particularité, c'est qu'il a de justement euh, rendre votre âme totalement étanche à toutes les dimensions. Parce que là, vous vous mettez en contact et vous rayonnez dans toutes les dimensions hein, en même temps. Euh, l'énergie le, le, le, le, de la source, vous voyez? Et elle, elle fait son travail de nettoyage. Grâce à ce souffle bouclier, vous vous protégez totalement, ok? Parfaitement. Parce que ça, ça, ça, ça comment dire? Ça scelle euh, la, la, la partie de votre âme qui sait vous protéger de tout ça tout en laissant, euh, euh, l'énergie de, de la source, donc rayonnée dans toutes les directions, et elle, elle fait son œuvre, elle fait son œuvre pour, euh, euh, comment dire, dissoudre tout ce qui n'est pas du cœur. Et donc, toutes ces races et toutes leurs intentions et tout le travail et les technologies qu'elles ont mises dans les différentes... Euh, euh, euh, dimension de nos corps, d'accord, et on est très très nombreux à être embarrassés avec tout ça, et eh bien ce souffle bouclier, il permet d'anéantir tous ces dispositifs, d'accord, et euh, d'anéantir aussi la part, parce que je vous passerai un communiqué plus détaillé là-dessus, euh, euh, j'ai pu euh, entrer en contact directement avec les grands gris, et euh, je leur ai expliqué que moi je jouais pas. Euh, et que euh, là maintenant, ils allaient avoir affaire à une force d'amour qui, euh, à laquelle si eux n'ont pas la moindre once, un, la moindre once de cœur en eux, à laquelle ils pourront absolument pas résister, et ils le savent. Par ailleurs, euh, ils savent, euh, et je le leur ai montré dans la communication qu'on a eue, euh, que l'alignement et le degré d'alignement que j'ai pu atteindre me permet d'être une immortelle, consciente. Euh, et en fait, c'est vrai, j'ai appris que tout le monde ne pouvait pas, comment dire, hein, euh, s'il ne développe pas son cœur, parce que l'âme, l'alignement de l'âme et de toutes les âmes qui font que vous pouvez atteindre ce degré qui vous permet d'être un immortel conscient, depuis votre votre incarnation hein, votre incarnation là maintenant ou la prochaine incarnation pour ceux qui seront suffisamment dans le cœur, je l'ai dit, voilà, vous serez dans l'énergie de la terre, elle vous accueillera et euh, euh, toute cette euh, science, toute cette euh, pratique vivante vous sera transmise à ce moment là et vous pourrez euh, vous développer de manière à être totalement euh, devenir un immortel euh euh, beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, etc. et dans un contexte qui sera idéal et pour aller directement à la Jérusalem céleste qui est notre maison d'amour qui est faite pour nous c'est vraiment un espace et c'est vrai qu'il est d'une certaine façon d'une certaine manière artificielle, oui et non. C'est-à-dire que comme il est fait euh, de nos pères originels et de nos mères originelles, qui sont nos pères et mères ascensionnés avec Jésus-Christ et notre toute première mère, qui sont tous deux directement issus de la source qui est notre Père. Ok, là je fais des raccourcis, mais voilà. et bien, euh, toute cette, cette Jérusalem céleste a pu être créée grâce à eux. Donc vous voyez, ça se passe à... à, à à l'échelle la plus élevée de l'amour, dans une relation hors du temps et de l'espace qui réunit tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons d'origine et de présent et d'avenir de plus précieux et qui va nous permettre, c'est un nouveau socle, une nouvelle maison, une nouvelle terre de bénédiction, mais c'est notre terre d'éternité celle-là. Et elle a été construite rien que pour nous. Et on sera protégés. Et tous ceux qui entrent et donc décèdent à partir de, du mariage, à partir du moment où ce mariage a eu lieu, pour ceux qui n'ont pas encore entendu, qui n'ont pas écouté euh, les, les, les communiqués où quand je, je le dis, eh bien, ce mariage a eu lieu donc en décembre 2017. Voilà <rire> Il me semble que c'était... Euh... Le 9 décembre. Voilà. Bien. Et donc, euh, voilà. Depuis, donc, euh, toutes les âmes sont recueillies dans le cocon, d'accord, énergétique de cette âme, de notre âme collective, qui est, qui, est, qui est ce miracle, qui a été conçu pour nous et nous sauver de toutes ces engeance euh, euh, qui nous qu contrôlent ici, qui nous fait du tort et qui euh, nous abuse à tout point de vue. Et depuis si longtemps, voilà. Et euh, les énergies maintenant d'ascension de la Terre ont permis que les choses basculent tout à fait du bon côté. Et euh, donc, puisque ce face-à-face -face que j'ai eu avec les Grands Gris a eu lieu, je vous le donne en mille, le lundi 29 dernier, voilà, juste après le 28, voyez Donc chapeau aussi à ceux qui avaient euh, euh, extrait hein, le, le chiffre 28, tout autant que le chiffre 20, euh, pour le mois de juillet 2019, puisque ce sont vraiment deux dates bénies, bénies pour l'humanité, puisque là on est vraiment passé de l'autre côté de la barre. C'est euh, la loi du cœur, c'est ce sont les guerriers du cœur, et je vous remercie donc de me contacter afin que je vous donne l'adresse de ce souffle bouclier, afin que vous puissiez participer à cette grande œuvre de libération, d'accord Pour tous ceux qui sont vivants actuellement. C'est ce qu'il y a d'important à faire, entre autres, toutes les choses qu'on peut faire pour être aligné soi-même, dans le cœur. Chacun, là où on se trouve dans la société, à tous les stades, même dans les plus grandes multinationales, il y a des gens de cœur. Et je leur demande, je leur demande de se réveiller, d'agir, mais dans la discrétion, de ne pas se mettre en danger, mais d'agir pour le meilleur, de faire ce qu'il y a à faire, d'accord Dans le cœur, par le cœur et pour le cœur, dans l'amour, par l'amour et pour l'amour. Voilà. Le vent... De vérité élevée et le vent qui va dissoudre tout ce qui n'est pas du cœur, se met en marche. Il est déjà en route, et il va devenir de plus en plus puissant, et de plus en plus permanent. Et je suis entendu ici et maintenant, je le sais, et soyez tous bénis, un petit peu partout dans le monde, voilà Réveillez votre cœur, mettez-le en action, c'est le moment, tout doucement. Apprenez ce souffle bouclier, apprenez à vous aligner dans tous les domaines de la vie en fonction de votre cœur et vous serez éminemment béni, béni par toutes les grâces. Car Ce que vous allez entendre maintenant, c'est un enregistrement que j'ai fait de ce qui s'est euh, passé entre moi et les grands gris lors de cette rencontre du lundi 29 juillet 2019. Et donc euh, je me suis enregistrée après coup hein, pour euh, eh bien, euh, vous donner euh, la teneur euh, de euh, l'introduction à notre rencontre. Voilà, donc je ferai un petit euh, mémo ensuite pour vous dire euh, ce qu'il en est advenu, justement. Là, c'est que la première partie, ensuite je vous donne la deuxième partie. Particulier, ce que j'enregistre ici, je viens de le vivre. Et donc, euh... mais... Euh... Je souhaite que ce soit transparent aussi pour les autres humains. Donc je m'enregistre. Je n'ai plus peur de retourner dans l'indigence la plus totale, puisque j'ai déjà vécu ça, longtemps. Je n'ai plus peur de me retrouver seule Puisque je ne serai plus jamais seule Et que nous ne sommes jamais seuls Et je n'ai plus peur que vous m'enleviez la mémoire Parce que vous l'avez déjà fait et refait, et refait, et je suis là, et je me souviens, et je me réveille, parce que mon âme se souvient de tout, comme toutes les âmes, Et quoi que vous fassiez, je n'ai plus peur de mourir. Parce que j'en sais plus que vous. Parce que même si vous réussissez à détruire jusque dans ma quatrième dimension... Il restera encore toutes les autres, éveillées, conscientes, vivantes. Et qui finira toujours par se rappeler, qui se réveillera toujours de nouveau, parce qu'elle est immortelle. Et si vont donc décider de me tuer jusqu'à ma quatrième dimension, parce que vous ne savez pas aller au-delà, Eh bien, je vous serai, à partir de ce moment-là, totalement inaccessible. Vous ne pourrez plus rien contre moi. J'aurais gagné, en quelque sorte. Puisque vous jouez, mais moi je joue pas. Je suis pas joueuse du tout. Je n'ai plus peur que vous me charcutiez, que vous me preniez mes ovaires, que vous en fassiez des enfants. Je n'ai plus peur pour mes enfants. Je suis en, en lien avec eux, en lien d'amour éternel. Et ça, ben, c'est intouchable pour vous. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas enlever ça. Parce que maintenant que je me rappelle de ce que vous avez fait, eh bien c'est inscrit dans mon âme. Et quoi que vous fassiez à mon cerveau, à mon corps, ou à un certain nombre de mes corps, ben vous ne pourrez pas toucher les autres. Et tous les autres seront très supérieurs à vous, en permanence, et éternellement, et mon amour lui se renforce chaque fois, plus grand, plus puissant. Je suis ce que j'appelle du fond de mon cœur une guerrière du cœur. Que se lèvent et s'ouvre tous les cœurs, afin de faire face à la vérité, de lever les voiles complètement, sans peur, sans plus aucune peur. Parce que maintenant on sait qui on est, on sait d'où on vient, et on sait enfin où on veut aller, et aussi où on peut aller. Vous avez perdu donc sur toute la ligne. Quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas accéder à l'immortalité. Vous n'avez pas d'âme, peu importe que votre durée de vie soit euh, pas loin de mille ans, j'entends que vous ne pouvez plus vous reproduire. Voilà, donc votre fin arrive tout naturellement. Voyez, l'immortalité face à la petite petite longueur de votre vie ridicule de 800 ans en moyenne. Et mon amour qui est toujours plus fort, plus grand. Chaque fois que vous me rabaissez, je me relève plus forte et mon amour plus puissant. Et cet amour-là, je le fais rayonner de plus en plus puissamment et de plus en plus souvent. Et cet amour-là, il vous blanchit. Mais vous blanchir, vous, c'est vous dissoudre parce que cet amour-là, il n'est compatible qu'avec cet amour-là. Et vous n'avez rien de cet amour-là en vous, de vous, par vous, pour vous. Tout être même un être qui n'a pas d'âme peut choisir de vouloir avoir une âme. Encore faut-il qu'il apprenne à la comprendre au lieu de la vouloir dominer et de la vouloir récupérer à tout prix. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. En agissant comme vous le faites, vous vous condamnez vous-même à ne jamais réussir à avoir une âme et à devenir immortel. Et plus nous serons nombreux à émettre ce souffle bouclier ou tout simplement à, à faire en sorte d'être le plus heureux possible et joyeux et, et, euh, et, et offrir de l'amour inconditionnel et laisser cet amour circuler librement, lui donner un maximum d'occasion d'exister et de circuler et plus nous affamerons ceux-là même qui euh, ont les euh, moyens technologiques euh, de créer ces illusions dans nos âmes et, euh, et aussi euh, relativement à, à ceux qui, qui, qui les secondent hein, dans leurs tâches qui sont aussi d'autres races mais voilà Et donc, euh, je leur ai expliqué euh, que quoi qu'ils fassent, ils n'avaient plus de pouvoir sur moi, que j'en savais beaucoup plus qu'eux, et comme tout ce qu'ils font est motivé depuis le départ par euh, justement cette quête d'immortalité, et que je leur ai expliqué qu'ils se fourvoyaient totalement, et que quoi qu'ils fassent euh, et continuent à faire dans la direction où ils se trouvaient jusqu'à notre rencontre que ça ne les mènerait jamais vers l'immortalité par contre ils ont compris que je détenais euh, les indications et le savoir dont ils ont besoin donc euh eh bien, simplement, toujours, pour la même raison, par intérêt. Ils sont conscients qu'ils n'ont pas du tout intérêt à me faire du tort. Et je leur ai aussi dit qu'à partir de ce moment où nous discutions, que je me mettais, moi, euh, en code, en codification avec le souffle bouclier de leur interdire de continuer leurs actions et que même dans leurs intentions ils seraient euh, blanchis et euh, encore plus de la part égale de leurs mauvaises intentions en eux-mêmes donc en fait, je ne sais pas si je suis très claire mais... Euh, je me suis positionnée dès cette seconde rencontre, ce lundi, en leur expliquant que moi je ne jouais pas, comme je l'ai déjà dit, et que euh, tout ce qu'ils font et feraient à partir de ce moment-là, qui euh, n'est pas dans le cœur, serait blanchi, détruit, neutralisé, euh, pulvérisé manière ou d'une autre disparaîtra. Euh... De la même manière, euh, je leur ai demandé euh, de contrôler les races et les races qu'ils sont déjà sous leur contrôle, de manière à ce que qu'elles aussi cessent leur exaction dès maintenant. Euh... J'ai demandé à ce qu'ils cessent les enlèvements d'enfants, à ce qu'ils cessent les abductions, à ce qu'ils rendent leur âme euh, aux propriétaires original, à ce qu'ils cessent les abus sur les enfants et les meurtres sur les enfants, et qu'ils les libèrent, et qu'on soit tous libérés de leur technologie. Et j'ai demandé aussi une, part, une, une, une protection absolue et, et toute particulière à tous ceux qui ont ne serait-ce que l'intention mais l'intention véritable à et à partir du moment où ils ont cette intention de choisir la voie du cœur voilà et euh, j'ai fait cette demande par rapport à l'ensemble de leur groupe ils savent que s'il y a le moindre d'entre eux qui font un pas de travers c'est l'ensemble du groupe qui sera puni. Euh, ce n'est pas un plaisir pour moi de faire ça, comprenez-le bien. Euh, c'est une nécessité du cœur euh, que d'aller jusqu'au bout euh, de l'intention du cœur et de laisser faire le travail de la source. Car ce n'est pas moi qui détruis ou qui neutralise, c'est au travers du souffle bouclier, c'est l'énergie même de notre Père, euh, source de toutes les bénédictions, qui est parfaitement unifiée, parfaitement pure, qui émet son énergie euh, par notre intermédiaire, partout dans toutes les dimensions, et qui fait donc tout le travail qui est à faire. Donc en fait, pour ma part, dès que les, petits, les grands gris, parce que ce n'est pas les petits gris, on est habitué à parler des petits gris, mais vous avez bien compris que... Ils ont fabriqué ces euh, hybrides pour pouvoir exister dans la 3D et faire une partie du travail. Mais eux sont derrière, ils sont dans la 4D, donc on ne peut pas les voir directement de nos yeux de charnel. Et ils ont bien compris que seuls ceux qui étaient du cœur véritable avaient la possibilité euh, de créer une âme. Et ensuite, en développant ce cœur, parce que le champ électromagnétique ne suffit pas pour devenir un immortel, tout simplement pour immortaliser son âme, parce que tant qu'on n'a pas fait un chemin d'alignement au cœur, eh bien, cette âme n'est pas encore immortal, immortelle, elle n'a que le potentiel d'immortalité. Donc vous voyez que c'est un chemin à faire. Voilà. Donc il y a une prise de conscience, un savoir et un savoir être et faire qui est à... Euh, qui est à, à apprendre, à développer, à pratiquer, tout simplement. Voilà. Euh, donc ils savent que euh, ils sont totalement coincés. Ils ne peuvent pas me toucher. Ils n'ont pas le droit de vous toucher. Ils doivent euh, éliminer toute leur technologie de contrôle dans quelques dimensions que ce soit. Contrôler aussi les différentes traces qui sont à leur bottes et qui font euh, le sale boulot pour eux. Euh, et euh, dans ce souffle bouclier, eh bien ils sont tous sans exception pris en compte, et tout ce qui n'est pas du cœur va être euh, chaque jour un peu plus euh, comment dire, désagrégé, délité, neutralisé, euh, euh, détruit. Euh, voilà, et ils le savent, donc ils ont euh, pour leur propre sauvegarde intérêt à se tenir à carreau et à faire ce que j'ai demandé, tout simplement, parce que le souffle bouclier d'une seule personne bien alignée est suffisant pour les atteindre tous. Maintenant, mon souffle bouclier, il est encore jeune, d'accord Il a besoin aussi, euh, si, si je pouvais... Euh, tous les éliminer d'un coup, et tout ça, je ne ferai pas appel à vous, vous pensez bien, tout ça est vivant et demande à se développer, tout ça c'est de la pratique, c'est comme pour quoi que ce soit, il est nécessaire pour le développer de le pratiquer, de le pratiquer en étant bien présent à ce qu'on fait, et c'est comme ça que l'on crée véritablement ce, ce pôle euh, de, de, de bienfaisance, qui va nous libérer nous libérer de tout ce qui n'est pas du cœur. voilà hein. donc euh, je rappelle que donc ce souffle bouclier je ne demande aucune contribution pour le donner simplement je demande qu'on me fasse la demande sur ma boîte mail directement parce que je ne veux pas le mettre à disposition de tout public pour, euh, parce qu'il y a quand même un certain danger à le pratiquer si on fait n'importe quoi, puisqu'il met en relation avec toutes les dimensions en même temps il y a un petit temps d'adaptation et je donne justement les indications et euh, je préfère que ce soit des personnes qui ont déjà le troisième œil d'ouvert parce qu'elles peuvent alors beaucoup mieux euh, ce n'est pas non plus une nécessité quand on est vraiment bien dans le cœur, ça suffit aussi voilà euh, quand on sait qu'on est vraiment bien bien ancré dans le cœur, mais vous savez on l'est jamais on l'est jamais suffisamment, hein. c'est un travail aussi de chaque instant et euh, qui se développe, qui se développe si on se donne l'appel de le développer. Voilà, donc merci à tout qui vient me demander ce, ce souffle bouclier, je le donne donc gracieusement, de tout bon cœur, voilà, je veux simplement euh, permettre aux personnes euh, d'y réfléchir, de le faire en toute conscience, voilà. Merci, merci à tous de votre écoute, je vous aime, je suis dans le cœur, merci d'être là, merci de participer, à tout bientôt, à tout de suite